Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une première vidéo sur Call of Dragons. Enfin, il est là ce nouveau hit made by Lilith par leur filiale Fairlight hein, pour conquérir l'Europe et les États-Unis.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 Call of vient d'être créé, on avance pas mal dessus, pas mal d'activités. Vous avez aussi le lien à droite sur l'overlay, n'hésitez pas les amis à nous rejoindre. Je vous le disais, c'est le nouveau hit de Lilith. Lilith, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est un gros studio dev hein, chinois, le numéro 3 en Chine notamment, qui a sorti Rise of Kingdoms, très connu. Rise of Kingdoms et ce jeu se sert du même moteur graphique, même s'ils l'ont fait évoluer. Les mécanismes du jeu sont pratiquement les mêmes sur bien des points, sauf sur quelques petites choses comme les artefacts dont je vous parlais en introduction, vous allez le voir, c'est du très très lourd. On va parler des commandants, on va parler des bundles, lesquels il faut prendre, lesquels il faut éviter si vous voulez mettre quelques euros dans le jeu. Les commandants, on va avoir un maximum de choses dans cette première vidéo. Alors moi, je suis à 271 000 de puissance. Je viens tout juste de commencer. J'ai créé mon compte hier, soit 4 jours après la sortie officielle. C'était le 28 mars et si vous êtes habitué de Rise of Kingdoms, vous n'allez pas être déboussolé du tout, c'est des mécanismes très proches et surtout vous allez pouvoir éviter les pièges, les pièges d'achat notamment ou d'investissement qui ne servent à rien. On commence donc tout de suite par ce qui est le plus utile avant de parler des commandants et de ce qu'il faut éviter, regardez Contrairement déjà à Rock, hein, je présume que la plupart d'entre vous avez déjà testé Rock, hein, si ce n'est pas le cas, vous allez vite comprendre, on n'a pas notre niveau VIP sur notre avatar en raccourci. Alors à quoi sert le niveau VIP c'est très simple, ça vous donne des bonus. Pour avoir des points VIP, il faut faire des achats in-app ou ramasser dans les coffres d'alliance. Par exemple, si je vais dans mon alliance, j'ai des petits cadeaux, je peux avoir des points VIP ici. J'en ai déjà eu, je pense, dans l'historique ou pas. Est-ce que je pense peux... Non, dans le commun, dans le rare peut-être. Là, je n'en ai pas. Ou dans le coffre général de cadeaux, je peux peut-être en avoir. Voilà, non il n'y en a pas ici non plus. Bon, je présume qu'on peut en avoir, j'ai jamais fait attention, hein, mais sinon, vous en avez en achetant des bundles. Le niveau VIP, qu'est-ce que ça fait Regardez déjà, contrairement à Rock, hein, c'est sur un magasin où on va aller voir son niveau VIP. Alors, il y a peut-être un autre endroit pour, euh, pour y aller. Moi, je ne l'ai jamais vu. Déjà, le niveau VIP, plus vous êtes haut, plus vous allez pouvoir... Ah, bon, on peut acheter aussi avec hein, des gemmes, des points VIP. Plus vous êtes haut, plus vous allez pouvoir accéder... À des récompenses, hein. il y a le magasin spécial pour le niveau VIP, vous le voyez, hein. niveau 5, je suis niveau 5 actuellement, et quand je serai plus haut, jusqu'au niveau 15 pour le moment, j'ai accès à des items, à des prix réduits, donc vraiment là, c'est intéressant. Au niveau des avantages, donc on commence, quand on est VIP, hop là, je vais au plus bas, quand on est VIP 0, on a plus 3% en production d'or et plus 3% en production de bois. Tout le monde là, niveau 1 on augmente un peu, niveau 2 on augmente toujours, là on est sur du classique. Est-ce qu'il y a des trucs de ouf qui arrivent vers la suite Je vous le rappelle, dans Rock, c'est à partir du niveau VIP 10, voire 12, mais il fallait rusher le niveau 10... Pour arriver à un avantage de dingue. Là, pour le moment, il n'y a pas d'avantage de malade. On a un jeton. Alors, un jeton, recruter plus de héros pour débloquer leurs jetons. Donc, en fonction du nombre héros que j'ai, j'ai accès à des jetons pour les monter. Les jetons, c'est comme des statuettes, hein, des, des sculptures qui permettent de monter les skills et les compétences. Du commandant, regardons, au niveau du 6, ça n'apporte rien de ouf. Le 7, déjà, plus 10% vitesse d'entraînement, ça commence à devenir très intéressant. Le 8, deuxième fil de recherche, dé définitivement déverrouillé. Ça, c'est énorme, ça veut dire qu'on peut lancer deux recherches en même temps. Attention, pas des constructions, hein. des recherches. C'est bien écrit, hein. je n'ai même pas vu qu'on peut l'acheter celui-là. Donc déjà, le VIP 8 va apporter un sacré bonus. Hein. Et si je ne dis pas de bêtises, regardez, hein, on va pouvoir en plus recruter plus de héros. Si je ne dis pas de bêtises, hein, dé euh, débloquer un jeton qui va être cette fois légendaire. Donc le VIP 8 est absolument à rusher. Pour arriver VIP 8, moi qui suis VIP 5, il me faut encore, donc il me faudrait, à ce niveau là, je crois, donc 2000, 2000 3000, 4000, 4000 points, alors celui d'après ça doit être 5000 et après ça doit être 10000, donc en gros je pense qu'il me faut 20000 points, 20000 points ça doit être très simple, ça doit être 20000 gemmes, donc il faudrait que je claque l'intégralité de mes gemmes, pour arriver au niveau 8, niveau 9, vitesse de récup, ok, on s'en moque, niveau 10, on reprend, donc non, le niveau 8 est absolument le niveau à rusher, hein. je continue de vérifier, 10, point de vie des légions, hop là, on continue de monter, à partir du niveau 14, on passe à deux sculptures hein, légendaires, hein. point de vie des légions, je regarde, vitesse de récolte, vitesse d'entraînement, et le dernier, le 15, alors le 15 hein, c'est le max, on a la guérison pour le fight. Non. Donc le premier niveau absolument rusher, vous avez vu, ils font les reins, il ne que une sculpture ou deux sculptures hein, à partir du 14. Le premier niveau à rusher, les amis, c'est absolument le niveau 8. Je vous invite à foncer pour avoir le plus de recherches possible. Les recherches, ça va vous permettre quoi Ça va vous permettre d'aller débloquer notamment, alors au niveau des recherches, il y a deux fils, classiquement... Hein, il y a la file de recherche de technologie économique et de technologie militaire. C'est là que ça va vous permettre, hein, et c'est long hein, euh, à faire des recherches. Hein. Là, il faudrait que j'accélère pour pouvoir y aller. Il faudrait, il, ça nous permet d'aller chercher les euh, unités de niveau supérieur, ce qu'on appelle les tiers, tiers 1, tiers 2, tiers 3. Là, on sera sur les... T4 et jusqu'au T5, évidemment. Si on peut avoir deux fils de recherche, c'est pas mal du tout. Déverrouiller la deuxième file d'atteinte se déverrouille. Qu'au niveau 8 de VIP, il faut rusher absolument. Et vous savez quoi C'est ce que je vous dis et c'est ce que je vais faire. Parce que la recherche, hein, c'est ultra important. Donc, on va voir. Je vais la débloquer tout de suite avec vous. Hein. On va... Je vais investir mes gemmes. Est-ce que j'investis mes gemmes ou est-ce que j'achète des bundles. Écoutez, je vais faire un petit peu des deux parce que le résultat sera la même. Donc de toute façon, je peux en acheter déjà 5000. Je vois le niveau d'après. Tac. Voilà. Mon armée 5000. Après, c'est à 17500. Et on va aller voir le niveau d'encore après. Tac. Et là, j'en prends 10 pour finir. Et voilà. Hop là. Et d'après, c'est 35000. Donc il va me falloir. 17 000 gemmes, et donc ce n'est pas 27 000 gemmes qu'il me faut au total, non il m'en faut bien 17 500, ce n'est pas 20 000 gemmes qu'il faudra pour atteindre le niveau 8 quand on est 5, mais bien pratiquement même 7 500 plus, donc un total de 27 000 gemmes, j'en profite pour récupérer les coffres hein, que j'ai débloqués, tac, tac, hein. hop je récupère les deux niveaux, Il restait stocké. et on continue, j'en profite pendant que je suis sur le store VIP, puisque Lorsque vous allez faire votre premier achat in-game, si vous en faites un, même un euro, vous allez débloquer un commandant. Quel commandant Eh bien, vous allez débloquer Lilia, qui est le commandant offert. Alors, Lilia, c'est un commandant qui a un triple arbre. Magie, trois spécifications, on va dire, pour les arbres. Pacification, Excel à combattre les traînés donc en PVE. Et compétence, hein, Excel à infliger de lourds dégâts avec une maîtrise. Est-ce que... C'est un bon commandant. Alors, sur le papier, ça pourrait être un commandant sympa. Regardez, on va dans ses compétences et on constate qu'elle a bien ses trois skills. Hop là, tranquillement, on est vraiment sur du classique. Hein. Plus une expertise, il hein. n'y a pas de, de souci par rapport à ça. Mais regardez, quand je veux la monter et que je demande à rajouter des statuettes, il n'y a que deux moyens d'obtenir des sculptures. Le cadeau du premier achat, qui va nous donner hein, des, euh, des jetons de Lilia pour la montée. Et le deuxième, honneur exclusif, s'obtient en achetant des coffres d'honneur exclusif. Donc, ce commandant qu'on vous offre, que Fairlight, que Lilith vous offre généreusement. Vous verrez avec le temps. Hein, Lilith n'est pas du tout généreux. Donc, ce commandant qu'on vous offre pour un premier achat, ces cadeaux vous donnent un cadeau un commandant légendaire. Eh bien. Vous ne pourrez le monter qu'avec les coffres que vous devez acheter. Donc autant vous dire pour la monter à son niveau maximum, il va vous falloir claquer. C'est très simple. Oh, je pense à un bon billet, hein, un bon gros billet. On est à... Allez, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 11, 11, 16, 16, 26, 26, 46. 46, celui-là, il doit être allez, à 50 balles. 46, on doit passer à 100 balles là. Et puis euh, celui dernier doit être à 100 balles aussi. Donc 200 euros pour monter Lilia au niveau maximum. Autant vous dire... Pour un commandant qui est un petit peu éclaté, qui sert que en JCE, en joueur contre environnement, en PVE, player versus environnement, eh bien, c'est gâché. Ne mettez pas un euro dans ses coffres. Franchement, je vous le déconseille. Après, si vous avez trop d'argent, vous pouvez y aller. On retrouve, vous pouvez même faire des donations à la chaîne si vous voulez, j'investirai à 100% dans le jeu comme d'hab. On retrouve également au niveau des, euh, des mécanismes traditionnels, le système des coffres avec un coffre en or donné gratuitement, 10 coffres en or, alors l'animation faut tout le temps la passer parce qu'elle est relou, 10 coffres en or donné tous les jours et regardez, j'ai un petit stock de 134 clés en or et je me suis dit, je vais vous faire un tirage, mais mais je ne peux pas faire de tirage massif Je ne peux pas lancer les 134 d'un coup. Je suis obligé de faire 10 par 10. Et tous les 10 commandants, j'ai la garantie. Tous les 10 tirages, pardon. J'ai la garantie d'avoir un commandant épique ou légendaire. Alors lui, il a l'air un peu, un peu naze. Il doit être épique à mon avis. Regardons. regardons L'animation, elle est sympa. En tout cas, s'il est, est légendaire, il a quand même un skin en carton hein, pour être légendaire. Non, il est épique. Il ne sert pas à grand chose. Est-ce que j'ai tapé un commandant légendaire Non. Vous voyez, bon, j'en ai... Plein à ouvrir, c'est plutôt de la balle, j'ai la garantie d'en avoir encore une fois un épique, je l'ai déjà, donc il me donne des sculptures, il faudrait que ça aille un petit peu plus vite. Là franchement, il pourrait... Ah, lui vous voyez déjà, on voit, le skin a l'air un peu plus sympa, oh, remarque, non, elle est peut-être euh, peut épique aussi, hein. elle est peut-être épique aussi, remarque, elle est énorme non, elle est légendaire à mon avis, elle allez, on parie elle est légendaire, elle est légendaire, faut ouvrir les coffres, hein. les coffres c'est la vie, les commandants c'est ce qu'il va faire... Toute la différence, on continue de les ouvrir, on voit ce qui nous avance, ok. Ça, s'est éclaté, de toute façon, j'ai pratiquement, ok, bon, lui on le connaît, hein. Véline, légendaire, il est très très bien apparemment ce commandant Je vous ferai bien évidemment un classement des commandants À ce stade il est un peu tôt, hein. j'en ai déjà vu des des qui sont passés, hein, des, des classements, ils sont plutôt euh, pas mal hein. Franchement j'en ai vu des bienfaits mais je veux les faire et les tester par moi même Avant de vous donner, ouais, j'ai déjà ouvert la moitié de mes coffres On va voir si j'ai encore des nouveaux. Ah elle est sympa, sympa c'est l'héroïne principale elle, si je dis pas de bêtises, elle est, euh, elle est épique, c'est l'héroïne principale des elfes, hein. ah je commence à avoir un petit peu de sculpture, j'ai de la chance hein, au tirage, ouais, ils sont très généreux sur les coffres je trouve, ils donnent rapidement 10 sculptures, bienvenue Nico hop là, voilà, ils donnent très rapidement euh, 10 sculptures, hein, je trouve peut-être leur générosité va va céder par la suite, lui il a l'air d'être euh, épique, je me trompe peut-être mais en tout cas il a l'air assez euh, assez nice pour être épique, hein. non il l'a mis légendaire, ok bah je me suis trompé je les trouve plutôt généreux hein, sur les tirages des commandants. Si vous avez l'habitude de rock, hein, ils sont loin d'être aussi généreux. Ou sinon, euh, j'ai une chance de ouf. Lui, lui, alors lui, je ne sais pas. Lui, je crois qu'il est. Euh, qu il, est euh... ah, il a du gelé sur lui. Donc on dira qu'il est épique. Allez, mais pourtant, il a l'air il a d'être bien skinné. Donc légendaire. Ouais, ok, c'était évident. Double légendaire, regardez, c'est magnifique pour ce tirage. Et je finis. Non. Je vous conseille de ne faire que des tirages. Par 10, les tirages individuels. Hein. L'histoire montre que ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc j'allais le dire, il m'en restait 4. Je vais les faire avec vous. Mais non, je vais les garder. Et on se fera des tirages par 10. Ça évitera les déconvenus. Et regardez immédiatement, comme on a des nouveaux commandants légendaires qui ont pop. Hein, eh bien, on a Pionnier légendaire, les bundles associés aux commandants. Alors déjà... Si vous êtes comme moi sur iOS, iPad, iPhone, n'achetez pas sur iOS. Achetez avec le client PC ou sur Android, vous ferez des économies notables. Parce que là, c'est 4,99$. Sur Android ou PC, c'est 4,99€. Sur iPad, c'est déjà 1€ de plus. Hein, donc, ça rigole pas. Donc, vous voyez, j'ai débloqué tous les bundles. Un bundle par commandant légendaire débloqué. Est-ce que euh, c'est euh, rentable ouais c'est plutôt rentable. C'est plutôt... Des bons bundles hein, pour euh, 5, 5 euros, hein, avoir ces bundles, ces 10 sculptures, c'est pas mal. C'est pas le truc du siècle, hein, mais ça reste des bons bundles à ce stade. En parlant bundle, le bundle, si vous devez, si devez c'était dur à dire, si vous devez ne faire qu'un seul investissement dans le jeu, je vous dirais d'acheter le bundle le plus utile, le fonds de développement. Il coûte 10 balles ce bundle. Et franchement, c'est celui qui va vous donner 82 000 gemmes et gardez-les, ces gemmes. Conservez-les une fois que vous êtes niveau 25. Débloquez-les qu'au niveau 25, hein, ce, euh, ce bundle. C'est celui qui va vous permettre... Parce qu'à mon avis, hein, c'est exactement comme dans Rock. Si on va dans la recherche, hein, à un moment, il va falloir débloquer les T5. Pour débloquer les T5, il va falloir avoir un bâtiment au niveau maximum. Et ça va vous demander hein, de monter votre muraille. Alors, ce n'est pas ça, ce n'est pas la muraille. Le problème, c'est les tours de guet. Pour monter les tours de guet, il faut des flèches. Et vous allez galérer à avoir des flèches. Et il y a un autre bâtiment, je ne l'ai pas encore identifié, il est quelque part par là. Je ne sais plus quel bâtiment c'est, j'arrive pas à le retrouver, c'est pas le centre d'alliance. Mais il y a un autre bâtiment qui demande des petits livres hein, pour être monté. Si je vais dans mon inventaire, est-ce que je vais le retrouver c'est pas celui-là, Rénicélise les talents Non, j'en ai quelques-uns, hein, c'est n'est pas les, les lances qui sont là... Ce pas les livres d'experts. Je trouve plus. Quel est l'item à avoir pour monter Si je vais dans le magasin VIP, est-ce que je vais pas le retrouver, cet item, sur le magasin général Je devrais le retrouver. Alors là, c'est des ressources. Non, non, c'est pas ici. Ça devrait être ça. Non, non, non, non, non, c'est pas ça. Traité améliore le, votre signal de ralliement. Régner ses listes des talents. J'essaye de retrouver ce que c'est. Non, je ne retrouve pas. Améliore les bâtiments de la vie niveau 24, 25. Donc déjà, vos gemmes, elles vont servir à acheter... Ce, cet item-là améliore votre tour euh, bah, ça doit être celui-là, hein. améliore votre signal de ralliement ce signal de ralliement, je ne sais même pas où il est le signal de ralliement mais je vais le découvrir et je vous le dirai. Mais en tout cas, gardez vos j'aime. Alors vous voyez, durant la vidéo, hein, avec les petites ouvertures et les petites upgrades, je suis déjà passé à 314 000. J'ai pas mal, vous voyez aussi, hein, de quêtes qui euh, se déverrouillent. Les quêtes, on en parlera, les amis, dans une prochaine vidéo. Sinon, cette vidéo va durer une heure. Donc pour résumer, les premiers conseils que je peux vous donner rusher les amis, le VIP niveau 8, il va être très utile, le VIP niveau 8, ça va vous débloquer cette seconde file de recherche, elle est absolument indispensable, il vous la faut, ça va faire une différence de dingue, au niveau des bundles, si vous devez en acheter qu'un, Acheter le bundle hein, de fonds de développement, mais attendez d'être 25, il n'y a pas besoin de se précipiter. Ça débloquera si vous achetez un bundle, un commandant, ça va vous débloquer. Sorcière des flammes, Lilia, elle est éclatée, donc n'investissez pas dessus. Encore une fois, pourquoi Car vous serez obligé de passer à la caisse pour la monter. Le seul moyen d'avoir ces sculptures, c'est d'acheter les coffres hein, du magasin VIP, donc laissez tomber, ne le faites pas voilà, écoutez, les amis, c'est tout pour cette première, mais très loin d'être la dernière. Je vais vous en faire régulièrement sur Call of Dragon. J'espère que ces premiers tips vous seront utiles, les amis, si c'est le cas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir.